Bonjour à toutes, je m'appelle Nathalie Krebs, je suis formatrice internationale dans le domaine de la beauté et peu importe où vous vous trouvez, j'ai une formation pour vous et vous pourrez la suivre même à distance donc aujourd'hui je vous parle de la formation d'extension de cils je vous en avais déjà un petit peu parlé et aujourd'hui donc je reviens dessus parce que en fait aujourd'hui elle vient de sortir alors c'est une formation pour débutantes j'ai vraiment souhaité commencer euh, à euh, voilà par une formation qui va être assez accessible j'ai envie de dire en termes de compétences mais par contre qui est très très très complète en termes de connaissances c'est à dire que je vais vous apprendre énormément de choses en, euh, ben, en pratique mais également et surtout en théorie. On va faire énormément de théorie, on va voir euh, justement plein plein de choses en ce qui concerne euh, donc les courbures, les longueurs, euh, toutes ces choses que vous devrez faire avant même de pratiquer et ça on ne vous le dit souvent pas dans d'autres formations. Euh, on va aller vraiment très très loin dans toute cette partie là parce que pour moi c'est extrêmement important en termes d'hygiène en termes euh, donc aussi ben, de toutes les maladies qu'on peut avoir dermatologiquement au niveau des yeux de la peau euh, donc tout ça c'est très très important de maîtriser afin euh, ben, de ne pas faire d'erreur puisqu'on travaille quand même euh, eh bien au niveau des yeux donc c'est quand même une zone euh, très délicate à travailler et donc du coup on va déjà commencer par les bases dans cette formation là donc si vous n'avez pas encore suivi de formation ou si vous avez déjà suivi des formations mais que vous sentez qu'il y a encore des choses qui vous échappent et eh bien là on va vraiment tout reprendre à zéro et vous allez voir que sans doute dès les premiers cours vous allez et euh, eh bien apprendre énormément de choses. J'ai suivi plusieurs formations par des formatrices approximatives on va dire et par des formatrices vraiment euh, de renommée mondiale donc qui ne sont pas françaises donc des... Euh, des formatrices du monde entier et donc du coup euh, eh bien j'ai pu vraiment apprendre énormément de choses, m'entraîner, voir ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas et en fait je vous ai mis uniquement ce qui fonctionne parce que bien souvent je vois même passer euh, des formations à travers des publicités que ce soit Facebook, euh, Youtube, tout ça et quand je vois ce que les personnes font, je me dis « Mon Dieu <rire> Comment peut-on euh, apprendre ça à d'autres personnes ?» Et le problème, c'est que quand euh, on a suivi soi-même une mauvaise formation, eh bien, euh, on a tendance à retransmettre euh, les mauvaises informations. Et moi, à mes tout débuts, je me suis dit hm, « Je sens que la formation que j'ai suivie, elle était... » C'était pas trop ça. Et donc, du coup, c'est comme ça que j'ai continué à me former. Je, je me suis énormément formée euh, jusqu'à finalement... Euh, comprendre effectivement ce qui était juste, ce qui ne l'était pas et surtout j'ai envie de vous dire méfiez-vous des formations que vous pouvez trouver euh, à des prix dérisoires ou avec des formatrices euh, qui visiblement voilà, ne euh, sont pas euh, <rire> très très très professionnels, euh, donc du coup souvent les formations euh, d'une journée en centre, ça va être des formations qui vont être un peu trop courtes, euh, voilà moi je suis vraiment pour l'accompagnement sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, pour moi c'est important que vous ayez vraiment les bonnes informations, que vous puissiez vous entraîner et qu'à la fin, euh, le résultat soit top. Moi, si le résultat n'est pas top, euh, voilà, je continue à vous accompagner jusqu'à ce que ce soit le cas parce que pour moi, le plus important, c'est que vous ayez le niveau, vraiment un, un très bon niveau à la sortie de la formation. Et euh, au-delà de ça, donc moi j'ai une mission personnelle, c'est que déjà en termes de prothésie ongulaire, je voulais vraiment vous proposer euh, ce qui pour moi est le plus euh, complet en termes de prothésie ongulaire, mais aussi le plus, euh, j'en veux dire, le, le mieux pour la cliente et pour vous-même en vous proposant des produits euh, sains, hypoallergéniques, euh, véganes, euh, sans acide, tout cela. Et donc du coup pour les formations d'extension de cils, euh, j'ai cette même démarche. Alors je vais peut-être pas créer de, de marque tout de suite peut-être un petit peu plus tard euh, mais en tout cas j'ai voulu donc privilégier vraiment une formation euh, très complète déjà rien que pour cette base et ensuite je vais donc euh, faire dans les prochaines semaines prochains mois euh, jusqu'à 8 dix formations voilà, suivant euh, le contenu que je vais faire par formation, ce sera des formations beaucoup plus accessibles que les formations euh, pour la prothésie angulaire. Et ensuite, donc une fois que toutes les formations seront disponibles, je ferai bien sûr des packs de formations, mais là, ce sera d'ici quelques mois. Très bonne nouvelle, vous pourrez utiliser votre compte professionnel de formation. Vous pouvez aller voir donc de combien vous disposez sur le site du CPF. Alors si vous n'avez jamais regardé euh, de ce côté-là, pas de soucis, vous allez sur le site, vous vous enregistrez et vous avez accès euh, finalement ben, aux heures que vous avez cotisées. Alors comment est-ce qu'on cotise des heures simplement en étant salarié, en ayant voilà, travaillé, on cotise euh, si vous n'avez jamais travaillé en tant que salarié de votre vie, et eh bien forcément vous n'aurez pas de, de, euh, de fonds CPF, mais si vous en avez la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez les utiliser pour cette formation, ou pour la formation de prothésie ongulaire ou de coach en maquillage, ou une autre formation que je propose, euh, pour justement, et euh, eh bien proposer un, soit une nouvelle activité, soit carrément faire un nouveau métier donc si ça vous intéresse, eh eh bien, il y a le lien d'inscription juste en dessous. Si vous avez encore des questions, et eh bien surtout, posez-moi toutes vos questions euh, dans les commentaires. Je, soit j'y répondrai individuellement, ou s'il y a vraiment trop de questions, je ferai peut-être une vidéo pour répondre à toutes les questions, puisque souvent c'est les mêmes questions qui reviennent. Euh, donc je serai peut-être amenée à faire une vidéo qui du coup pourra répondre euh, bah, très rapidement à tout le monde. Et donc du coup, si vous êtes super motivé à euh, bah, intégrer cette activité-là, je peux vous dire que c'est une activité qui peut être très rentable quand elle est bien pratiquée. Et là, il faut faire très attention parce que, comme je vous l'ai dit avant, vous pouvez avoir des formations vraiment pas chères du tout, mais euh, si vous proposez des prestations qui ne sont pas de qualité, eh bien les clientes viendront une fois, mais pas deux. Donc moi je dis, il vaut mieux investir dans un cours de qualité et euh, finalement m'a proposé euh, à vos clientes un travail de qualité qui va tenir, qui va être joli, qui va être esthétique, qui ne va pas poser de problème, et euh, eh bien voilà, de, de développement de bactéries, de choses comme ça. Euh, donc euh, qui va faire, euh, qui va poser peut-être éventuellement des problèmes par la suite et donc euh, voilà qui pourrait éventuellement se retourner contre vous si le travail est mal fait euh, parce que là ça peut aller très loin ça peut être euh, ben, tous les cils qui vont tomber ça peut être euh, enfin du moins hein, voilà beaucoup vont casser si on met trop lourd sur des cils trop fins ça pose problème si les cils collent ensemble ça pose problème enfin il y a énormément de choses euh, qu'il faut euh, dont il faut tenir compte et si vous faites mal ce travail là ou si vous travaillez avec des mauvais produits et eh bien s'il y a des problèmes voilà, votre entreprise ne pourra pas être pérenne. Et moi, ce que je veux, comme pour la prothésie angulaire, ce que je vous dis toujours, je veux former vraiment les meilleurs de demain. Et c'est pour ça que j'ai investi dans mes connaissances et c'est pour ça que vous devez également investir dans vos connaissances. C'est un investissement, ce n'est pas du tout une dépense. Il ne faut pas le voir comme ça puisque le retour sur investissement va se faire très, très, très rapidement. Il faut quand même savoir qu'une pause d'extension de cils, Suivant les régions, suivant votre positionnement, tout ça, euh, c'est environ, voilà, entre euh, 60 et 200 euros. Donc, bien sûr, il hein, euh, y a une différence entre le cil à cil et euh, le, le méga volume, par exemple. Mais en tout cas, euh, j'ai envie de vous former vraiment sur... Toutes les techniques euh, d'extension de cils que ce soit vraiment euh, du cil à cil, du perfectionnement cil à cils que ce soit euh, du volume russe que ce soit du méga volume que ce soit euh, de l'effet particulier voilà je vous parlerai de toutes ces choses là et on va également voir dans d'autres formations et eh bien le rehaussement de cils teinture de cils euh, lâche botox on va voir énormément de choses mascara semi-permanent aussi donc si ça vous intéresse dites le moi dans les commentaires je suis en train de travailler sur ces futures formations donc une après l'autre <rire> là actuellement euh, je suis enceinte je suis à deux mois du terme donc je vais en faire un maximum durant ces deux mois qu'il me reste après ce serait un petit peu plus compliqué d'avancer euh, bah, d'avancer rapidement sur ces formations puisque euh, voilà je devrais m'occuper d'un nouveau-né et à ce moment là je vous ferai également bah, peut-être des vidéos pour pour vous expliquer comment conjuguer euh, la, la vie de, de très jeune maman, enfin de maman avec un, un tout petit bébé et la vie professionnelle si ça vous intéresse. Dites-le moi dans les commentaires également et je vous dis un énorme bisou et je vous dis à bientôt.